Salut, c'est Thierry du blog « Vivre et m'épanouir.com ». Par le passé, je dois bien avouer que euh, bah, ma zone de confort, c'était quelque chose d'assez important pour moi et j'avais assez vite peur euh, à l'idée d'en approcher les limites, d'en approcher les frontières. Et lorsque je quittais euh, ma maison, lorsque je quittais euh, le village euh, où j'ai grandi, lorsque je quittais mes habitudes, assez vite j'étais stressé parce que bah, j'étais confronté à l'inconnu. Quand je prenais le volant de ma voiture pour, pour aller quelque part, à un endroit qu'on m'avait indiqué ou à un endroit où je voulais aller, c'était toute une aventure parce qu'il fallait que je me renseigne, il fallait que je me documente, que je prépare le parcours ou que je fasse attention aux panneaux avec le stress d'en rater un ou de bien les comprendre, le stress d'avoir un accident parce qu'on est hésitant quand on conduit. Bref, toute une série d'éléments qui faisaient que j'étais vraiment pas tranquille quand il fallait que je quitte un chemin commun. Et le GPS a tout changé. Le GPS, c'est une forme de garantie. Alors, par garantie, on s'entend, il arrive quand même encore des mésaventures et c'est tant mieux. Euh, mais ça, c'est comme je le pense maintenant et c'est pas comme je le pensais avant. Le GPS, c'est quand même une forme de garantie qu'on ne va pas se perdre. Et dans le fond, à partir du moment où on sait où on va, à partir du moment où on sait mettre des coordonnées GPS ou une adresse sur l'endroit où on va, ben on y va, quoi. On monte dans la voiture, on euh, la destination dans le GPS et puis bah, on conduit et on profite du voyage. Et on laisse le GPS prendre la responsabilité du comment on va y aller et on n'a plus peur de se perdre. Et du coup, eh bien vraiment ça crée un contexte qui, qui rend facile le fait de sortir de sa zone de confort. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça super intéressant Je trouve ça super intéressant parce que quand on a un plan, quand il est clair quand on n'a pas trop de doutes par rapport à sa capacité à le réaliser, eh bien, tout est plus facile. Il y a des gens qui savent pas ce que c'est qu'une vis un clou, et qui, aujourd'hui, euh, assemblent des cuisines équipées, simplement parce que c'est Ikea qui les a construites, et que Ikea, c'est le champion du monde du plan d'installation pour le nounou, quoi, pour le mec qui sait rien faire. À partir du moment où on sait lire un dessin, et à partir du moment où on n'est pas trop con et qu'on qu suit le plan pas à pas, normalement, on doit pouvoir monter ce plan, quoi. Et donc, un plan, ça, ça a quelque chose qui a une puissance tranquillisante, Il y a une puissance qui nous permet d'avancer, qui est juste extraordinaire. Tout comme le GPS nous permet d'aller dans des endroits qu'on ne connaît pas avec sérénité, un plan nous permet de faire quelque chose qu'on ne savait pas faire, simplement parce que, on fait confiance au plan et on se fait à soi-même un minimum de confiance pour pouvoir être capable de le suivre. Avoir un plan dans la vie, c'est essentiel. Se fixer des objectifs, savoir donner un sens à sa vie, c'est essentiel pour pouvoir se fixer à un plan. Ensuite, il n'y a plus qu'à suivre. Et le plan, c'est souvent ce qui manque à beaucoup de gens. Est-ce que vous pourriez mettre en commentaire de cette vidéo votre plan à vous est-ce que vous avez un plan Si oui, quel est ce plan et, est -ce que vous et si vous n'avez pas de plan, est-ce que vous ressentez à quel point ça vous fait patiner ou hésiter ou ça vous met des peurs dans, dans votre vie Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura inspiré qu'elle vous aura aidé à savoir éventuellement concrètement ce que vous pouvez installer dans votre vie ou faire dans votre vie pour, que, pour aller mieux encore. Et pour être plus heureux, parce que n'oubliez pas que le bonheur, c'est quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui se construit. Si vous avez aimé cette vidéo, bah alors je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui est là. Et puis n'oubliez pas d'aller ensuite cliquer sur la petite cloche, comme ça vous êtes certain de ne rien rater, puisque vous serez informé quand l'une de mes vidéos sort. D'ici là, bah je vous souhaite d'être pleinement heureux et je vous dis à bientôt. Au revoir